Zwaar. gaan we eens gaan rondluisteren. Ik wil daar beginnen. Hier beginnen. Nee, nee, nee, nee. Moeten we binnen? Ach, ik weet het niet. We gaan kijken, hè? Nee, je moet kijken hoe lange jurkje. Zie je? En dan iets op een, op een hoofd. Zou je dat het haar niet vuil zou worden en zo? Maar het stinkt wel. Wat dat vuur? Was Om steen. te koken, hè. Vroeger deden ze. gingen ze koken op... Maar ja, die, die doet zijn voet op het vuur. Ah, dat is waarschijnlijk voor de... Fomos weer pot met a uma feira medieval neste final de semana Aprendemos muito como era a vida e o cotidiano na idade média Aprendemos como eram feitos os castelos, como manejavam madeira lã, como os médicos na época tratavam os doentes e até tentamos usar um arco e flash. Siamo andati a una fiera medievale questo fine settimana. Abbiamo imparato molto sulla vita e sulla vita quotidiana nel medioevo. Abbiamo imparato come venivano fatti i castelli, come si maneggiavano il legno, la lana, come i medici dell'epoca curavano i malati e abbiamo anche provato ad usare arco e frecce. Nous sommes allés à une foire médiévale ce week-end. Nous avons beaucoup appris sur la vie et la vie quotidienne au Moyen Âge. Nous avons appris comment les châteaux étaient construits, comment ils maniaient le bois, la laine, comment les médecins de l'époque traitaient les malades et nous avons même essayé d'utiliser un arc et des flèches. <rire> On va là. Ils fabriquaient leur savon. Ouais. Et le savon d'Alep est vraiment réputé. Pour ça, déjà, il y a pas par exemple, le savon de Marseille. jusqu'au te Bien, Là, en fait, on va utiliser une clé à envoyer qui va me servir à tordre mes dents une par une pour pouvoir leur donner de le sens. De plus, là mes dents elles n'ont pas d'orientation. Je vais pouvoir couper en montant et en descendant.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 de partie de métal, une branche en haut qu'on va faire, ma corde, une branche en bas, de la faire. Tout le reste, c'est du faux. Ah, c'est du papier cadeau. Le bon, principe est simple. Quand j'appuie dessus, je vais venir plier ma branche, qui est flexible, et faire tourner ma seau d'eau dans un sens. Quand je relâche, ça va dans l'autre sens. Ils ont fait chaka et je prends le... Tailleur, la glace. La dame qui porte les deux seaux d'eau. Twee emmertjes water halen. Twee, Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes water. Ah nee, dat is zeker. Bo is eigenlijk de prinses van de paarden. Oké. Okay. En één van beide paarden is de koning en de koningin. Zij de. Zij les fossés, les avoir camouflés et attirés ainsi, mais mes se valent. Un de et de, de, de, de sang en vociférant, blanc de Rennes, il est Tous de mes creux sont morts dans les marécages de Beauprès. Robert Darcois qui commandait mon armée, y a laissé la vie. Ces barbares, ignorant les règles de la chevalerie, n'ont fait aucun prix La Royère est à présent en leur main. 40 chevaliers et 30 hommes de pieds l'occupe. Hola, hola, brave gens oh. Aux dépenses militaires. Misschien kunnen we daar wel